Alors les crypto-monnaies, les bitcoins, est-ce que c'est l'affaire du siècle Eh bien effectivement on peut quand même y songer, on peut se poser la question et moi je pense que c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe actuellement sur les marchés boursiers avec euh, les crypto-monnaies. Donc vous avez vu que maintenant on commence à voir apparaître des contrats à terme, euh, pas mal de brokers commencent à proposer euh, les crypto-monnaies donc c'est vraiment, si vous vous intéressez à la bourse, si vous voulez gagner vraiment de l'argent en bourse très rapidement, je pense que vous ne pouvez vraiment pas ignorer les crypto-monnaies. C'est vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel, qui n'arrivera peut-être qu'une fois dans votre vie. Et je pense que c'est parti pour, pour durer encore quelques années. Donc je dirais qu'il est temps d'investir là-dedans. Il est temps pour vous, si vous voulez vraiment profiter de la hausse extraordinaire dans, dans ces monnaies-là et pourquoi pas vous enrichir une fois pour toutes, euh, de vous intéresser à ça. Apprenez la bourse. Il faut se former de toute façon, quoi que vous fassiez, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut toujours investir de l'argent prudemment. Donc euh, ne mettez pas toutes vos économies là-dedans, faites-le avec parcimonie. Et euh, le risque zéro, vous savez que ça n'existe pas euh, dans aucun domaine et certainement pas en bourse. Donc soyez prudent, informez-vous, apprenez et de cette manière là vous aurez peut-être l'occasion maintenant de vous enrichir vraiment beaucoup avec les crypto-monnaies et avec la bourse. Actuellement les crypto-monnaies réagissent tout à fait comme les autres marchés, donc c'est un signe selon moi d'une maturité du marché. Donc vous avez les indicateurs classiques qui fonctionnent très bien, vous avez le RSI, le stochastique vous avez Ishimoku qui sont des indicateurs que j'utilise régulièrement et qui vous permettent de rentrer sur le marché au meilleur moment. Donc vous pouvez avoir des corrections importantes sur ce marché actuellement, ce n'est pas étonnant parce que vous avez des, des journées à 25 à 30% ou même plus sur certains marchés des crypto-monnaies, donc forcément il y aura des, des réactions à partir du moment où vous avez euh, des grosses banques comme Goldman Sachs, J.P. Morgan qui sont sur ces marchés-là, c'est sûr qu'il va y avoir des fluctuations, mais vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent si vous apprenez à bien maîtriser euh, le trading et plus particulièrement le scalping si comme moi, euh, trader à court terme vous intéresse. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais pour vous de vous mettre à la bourse et d'apprendre euh, comment gagner de l'argent euh, très, je ne je vais pas dire très facilement mais très rapidement en tout cas, euh, ça c'est une certitude. Si vous n'avez pas encore une bonne méthode de, de trading et eh bien vous avez mes liens ici en haut vers mes formations au trading et je ne peux que vous encourager que ce soit mes formations ou une autre formation bien sûr à apprendre les bases du trading avant de vous lancer et toujours de n'investir que l'argent comme on dit, que vous, ne pouvez, que vous pouvez vous permettre de perdre, il ne faut pas, faut pas hypothéquer votre maison pour jouer en bourse, certainement pas, euh, pas utiliser l'argent que vous avez besoin au quotidien. Non, si vous n'avez pas d'argent, et eh bien, investissez, vous pouvez investir 100 euros hein, et vous allez peut-être doubler votre capital en, en une dizaine de jours, c'est tout à fait possible actuellement, mais euh, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine euh, de vous intéresser à ces marchés-là.